Bonjour mes chers élèves de co 1 deuxième année primaire, je vous présente méthode de français, ce livre, l'arbre au Alors dans un, quelques instants, on va voir lecture, compréhension, lecture, compréhension. Allez-y, prenez s'il vous plaît le livre, l'arbre homo mot pour co 1 deuxième année primaire. On va faire la séance de lecture. Prenez vos livres, ouvrez-le à la page 38, vous allez retrouver la lecture Les mille métiers de Martin de Paquita et Jean-Philippe Chabot, l'arbre à histoire. Alors d'abord, je vous laisse observer bien cette page, après je vous vais poser des questions. Les mille métiers de Martin, c'est le titre de cette histoire écrite par Paquita et Jean-Philippe Chabot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire métier Alors, vous avez ici trois types de métiers Policier, médecin et serveur au restaurant. Alors, Martin joue trois rôles. Il joue le rôle de policier. Il est habillé comme un policier, comme un médecin et comme un serveur de restaurant. Alors, combien est-il d'illustrations Combien est-il d'illustrations Combien est-il d'images ici ah Oui, il y en a trois. Que représente-t-elle Que représente-t-elle Un garçon habillé en policier, oui. En médecin. Euh, chirurgien. Ou... Oh. En serveur de restaurant. Alors, Martin veut pratiquer ses trois métiers. Martin veut pratiquer ses trois métiers. Policier, médecin et serveur de restaurant. Alors on dit tout simplement les mille métiers de Martin. Les mille métiers de Martin. Il veut aussi pratiquer d'autres métiers. Alors, d'après vous, combien y a-t-il de paragraphes Combien y a-t-il de paragraphes Il y en a deux. Alors, il y a deux paragraphes. Il y a. Deux paragraphes. La première commence par... Tout a commencé lundi après-midi jusqu'à... Même que je ne dormirai jamais. Deuxième paragraphe commence par... Arriver à l'hôpital sous le toboggan. Jusqu'à la fin du texte. Alors, ce texte va parler... Comme... Ici, un policier... Oui... Un policier, une policière, voilà. Un policier, un, une policière visite une école euh, de Martin euh, pour sensibiliser les apprenants. Les apprenants, parmi ces apprenants, bien sûr, c'est Martin, l'importance du respect du code de la route. Et puis, et puis, euh, Martin, ce garçon qui veut devenir policier, chirurgien et serveur de restaurant. Il veut tout simplement pratiquer d'autres d'autres métiers allons-y on va comprendre l'histoire euh, après la lecture tout a commencé lundi après midi les mille métiers de martin suis avec moi s'il vous plaît tout a commencé lundi après midi un policier et une policière voilà sont venus à l'école nous expliquer comment lire les palmes, traverser la rue sur le passage béton et respecter les feux tricolores. Ils sont venus bien sûr à l'école de Martin. C'est Martin qui parle ici. Dès qu'ils sont entrés, Martin a crié. Moi aussi je serai policier quand je serai grand. Moi aussi je serai policier quand je serai grand. Le policier lui a demandé en riant. Avec un, deux ou trois galons sur ton uniforme. Avec un, deux ou trois galons sur ton uniforme. Mille, a répondu Martin. Parce que je serai le meilleur policier du monde. En classe, les policiers se sont présentés. Bonjour, je m'appelle Saïd. Moi, je m'appelle Garance. Moi, c'est Martin. Et plus tard, je ferai la circulation du jour et j'attraperai les voleurs la nuit. Même que je ne dormirai jamais. Donc, celui-ci, il utilise le futur par l'expression de plus tard. On a déjà vu dans le cours de conjugaison. Plus tard. Plus les verbes ici, on à l'infinitif. Par exemple, je ferai, j'attraperai et je ne dormirai jamais. Bon, c'est le futur. Alors, on continue. Bonjour, je m'appelle Zaïd. Moi, je m'appelle garance Ce sont les deux policiers. Moi, c'est Martin. Et plus tard, je ferai la circulation le jour. Et j'attraperai les voleurs la nuit. Même que je ne dormais jamais. Alors, c'est fini le premier paragraphe. On commence par le deuxième. Arrivé à l'hôpital sous le toboggan, Martin a dit à Inès. Alors, c'est Inès qui est arrivée à l'hôpital. Je crois qu'il a, qu a eu un accident. Je crois qu'il a eu un accident. Bonjour madame, je suis chirurgien, je vais vous opérer. Non, c'est moi. Toi, tu es déjà policier et pompier. Ça suffit, s'exclame Zoé. Alors Zoé veut devenir une infirmière ou un médecin. Pour matin, non. Elle a déjà pris le rôle de policier. Je ne suis pas obligé de faire le même métier toute ma vie, répondit Martin. Et il a continué. Agathe, vite, il me faut un bistouri, une aiguille, du fil, des pansements. Pauvre Inès, elle était couchée par terre. Martin lui a fait des piqûres avec des petits bâtons, seringues, et comme pansement, il a posé sur elle des feuilles mortes mouillées. À la fin, Martin a dit à Inès, vous pouvez vous lever, madame. Grâce à moi, vous êtes guérie. Oui, il s'est tourné vers nous, vers toute la classe. Quand je serai grand, après chirurgien, je, je serai serveur dans un restaurant qui veut faire la cuisine pour les clients. Ça veut dire qu'il veut aussi, aussi être un chef, chef de restaurant. Alors, il y a ici des questions de compréhension. Pourquoi y a-t-il des policiers à l'école de Martin lundi après-midi Penses-tu que Martin puisse être policier le jour ou de la nuit Et Quels sont tous les métiers que veut faire Martin dans ce texte Es-tu obligé d'exercer le même métier toute sa vie Et toi, aimerais-tu faire plusieurs métiers Alors, je répète les questions avec explication. Pourquoi y a-t-il des policiers eh, Saïd et Garance, par exemple. Par exemple, les policiers s'appellent Saïd et la policière s'appelle Garance. Pourquoi y a-t-il des policiers à l'école de Martin lundi après-midi Pour quelle raison Penses-tu que Martin puisse, c'est-à-dire qu'il peut être policier le jour et la nuit Et pourquoi donc euh, quels sont tous les métiers que veut faire Martin dans ce texte Il faut tout simplement relever tous les métiers dites par Martin. Est-on obligé d'exercer le même métier toute sa vie Alors c'est une question vraiment euh, très intéressante. Et toi, aimerais-tu faire plusieurs métiers lesquels Alors c'est une question pour demander ton avis. Et toi, aimerais-tu faire plusieurs métiers lesquels Maintenant je vais répondre aux questions de compréhension. Suivez avec moi s'il vous plaît. Pourquoi y a-t-il des policiers à l'école de Martin lundi après-midi Oui, euh, tout a commencé lundi après-midi. Un policier, et une policière sont venus à l'école nous expliquer, c'est-à-dire expliquer aux enfants, comment lire les panneaux traverser la rue sur le passage piétonné, respecter les feux tricolores. Alors ils viennent leur expliquer le code de la route. Concernant les petits-enfants de C1. Penses-tu que Martin puisse être policier le jour et la nuit? Pourquoi? Non, je ne pense pas. Que Martin puisse être policier le jour. Euh, il, fait la, il gère la circulation, il fait la circulation. Et la nuit, il attrape les méchants. Parce qu'il ne dort jamais. Et c'est impossible. Quels sont tous les métiers que, vous faire, que veut faire Martin dans ce texte Alors, il y a trois métiers. Euh, policier, euh, médecin et serveur dans un restaurant. est obligé d'exercer le même métier toute sa vie Non, ce n'est pas possible. On n'est pas obligé d'exercer le même métier toute sa vie. On peut choisir d'autres métiers sont beaucoup plus euh, faciles et rentables il y a un petit mot ici que j'utilise rentable c'est un petit peu grand pour vous bon on dit euh, on n'est pas obligé d'exercer le même métier toute sa vie et toi aimerais-tu faire plusieurs métiers ah, c'est ton avis moi je te conseille d'exercer plusieurs métiers D'accord Et tu vas choisir bien sûr les métiers qui sont très faciles pour vous. Tu dois choisir les métiers qui sont très faciles pour toi. Alors, il y a d'autres questions. Quel jour sommes-nous dans l'histoire Quel jour sommes-nous dans l'histoire C'est lundi après-midi, on l'a déjà vu. Alors, peux-tu citer les trois couleurs de feu qui servent à régler la circulation? Alors, il y a trois feux. Le rouge, le jaune et le vert. Alors, à la fin, que veut faire Martin? Alors, à la fin, il veut être un chirurgien. Un médecin et en même temps un serveur. Elle pense aussi devenir un chef de cuisine. Penses-tu que ce sera possible pour lui Non, non, non, non. c'est impossible d'exercer plusieurs, plusieurs métiers à la fois. C'est impossible. On n'est pas obligé d'exercer le même métier toute sa vie, oui. Mais... C'est impossible d'exercer plusieurs métiers à la fois. Le jour sera policier, la nuit sera un serveur dans un restaurant, le week-end sera un chirurgien, je sais pas. Non, c'est impossible. Vous avez bien compris maintenant. Voilà. Martin qui est en policier, elle prend un sifflet pour faire ou pour gérer la circulation pour arrêter les méchants. Voici un seringue, c'est un chirurgien, voici un plat de cocktail, c'est un serveur de restaurant. Alors on continue. Music Alors maintenant vocabulaire. Je recherche mon vocabulaire. Les mots du texte, les mines métiers de Martin. Recopie et coche le mot qui peut remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Alors on dit nous expliquer comment. Lire les panneaux. Nous expliquer comment. Lire les panneaux. Est-ce que c'est demandeur à prendre ou cachet alors, je vois ici deux policiers qui sont venus à l'école, nous expliquent comment lire les panneaux, traverser la rue sur les passages piétons et respecter les feux tricolores. Alors, la bonne réponse, c'est apprendre. Ça suffit, c'est exclamé. Ça suffit, c'est exclamé Zoé. Ça suffit, c'est exclamé Zoé. Alors, vous dire, un mur muré, un chanté ou c'est c'était La bonne réponse, c'est, c'était crié. C'est pas chanté ou à non parce qu'il y a d'autres sens de murmureux ou chanter, non. non. Ça suffit, c'est exclamé Zoé, ça veut dire c'est écrit. Hein. C'est déjà que Zoé veut devenir elle aussi médecin. Les mots d'imitié, qui vont ces éléments et où les vendent Alors, pour cornes de gazelle, par exemple, un pâtissier, chez un pâtissier, merguez dans un restaurant, un poisson, merguez, vous connaissez, merguez, c'est une saucisse. Poisson chez le poissonnier. Carotte chez un marchand de légumes. Alors, carotte chez un marchand de légumes. Poisson chez un poissonnier. Merguez chez un restaurant. Et le compte de gazelle chez. chez. Alors, vocabulaire, j'enregistre mon vocabulaire. Les mots du texte, les mille métiers de Martin. On a ici pas mal de questions. Il y a trois questions. Recopier et coche le mot qui peut remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Nous expliquer comment lire les paroles. Ça veut dire apprendre. D'accord Apprendre. c'est pas caché ou demander. Apprendre. Voilà. Ça suffit. C'est exclamé c'est déjà que Zoé veut devenir un médecin, alors c'est exclamé veut dire c'est écrier, c'est pas à chanter ou à Donc, les mots de les mots d'émitié qui vend ces aliments ou les vendent ils Alors dans un marché on vend des carottes, chez un marchand de légumes, dans un marché de poissons on vend des poissons chez un poissonnier, euh, dans un restaurant, on vend des merguez. Alors, euh, tout simplement dans un dans un restaurant. grande gazelle on vend des grandes gazelles euh, chez un oui à une euh, pâtisserie, chez un pâtissier. Occupez pour compléter chaque devinette avec un mot de métier. Je sois les gens malades, je suis un médecin. Je sais la lecture, l'écriture aux envois, je suis un, un maître. Je suis un maître. Je fabrique des pots en terre, je suis un potier. Voilà, un potier, un potier, un maître. Et un médecin. Alors expliquer, ça veut dire apprendre. C'est exclamer, ça veut dire c'est crier. Corne de gazelle, méguez, poisson, carotte, ce sont des aliments. Corne euh, de gazelle, on trouve euh, à la pâtisserie. Méguez, dans un restaurant. Poisson, euh, chez un poissonnier. Carotte, chez un marchand de légumes. Euh, je soigne les gens malades. Je suis un infirmier ou un malade. Pardon, un médecin. J'enseigne la lecture, l'écriture aux enfants, je suis un maître. Je fabrique des pots en terre, je suis un potier. Ça suffit pour aujourd'hui. Alors la prochaine vidéo sera donc euh, d'autres activités variées. Toujours avec euh, les mots, l'arbre aux mot de 6e année, euh, pardon, de deuxième année de primaire. C'est une façon de bien apprendre le français, mais autrement. Voilà. Ouais. C'est pour le moment et au revoir. À la prochaine.